Homo Disparitus d'Alan Weissman. Fred, tu ne trouveras jamais le nom à l'origine. The World Without Us, le monde sans nous, qui est devenu Homo Disparitus. Des fois, sur la traduction, je me pose des questions. On prend faire une autre émission à propos de traduction, d'ailleurs. Bonjour les gens. Donc Homo disparitus, d'Alan Weisman. Alors pour pas que ça Je... et, et, et là Fred me maudit. Je ne sais pas si ça floute, si ça. On va parler de sujets joyeux. On va parler de la fin du monde. On va parler de l'apocalypse, de exactement de, de monde post-apocalyptique. Donc la référence à l'émission précédente. Je ne sais plus comment j'ai découvert ce bouquin, je pense que c'est à l'occasion d'une émission scientifique sur France Inter qui s'appelait La tête au carré. Parce que donc c'est un essai, c'est pas un roman, c'est pas des nouvelles, c'est un essai. L'idée Le... de départ est très simple, du jour au lendemain, il n'y a plus d'humains sur Terre. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Peu importe, il n'y a plus d'humains sur Terre. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe donc c'est un bouquin qui est super bien fait donc c'est un essai, je vous en parle parce qu'il est super bien fait sinon je vous en parlerai pas. Donc il y a une vingtaine de chapitres thématiques, il y a un index qui est très bien fait comme ça quand vous voulez revenir dessus parce que c'est un bouquin qu'on lit puis après qu'on relit sur lequel on revient donc vous pouvez euh, revenir dessus euh, facilement. Euh, pour faire ce bouquin, il a fait appel à des experts, il a aussi euh, bouquiné pas mal de trucs, la bibliographie est aussi très importante. Euh, J'avais envie de vous en parler, d'abord comme une suite un petit peu à l'émission précédente sur ce qu'on peut imaginer dans, univers post... dans les univers post-apocalyptiques. Si vous êtes friand de ces univers là, vous allez vous régaler. Si vous n'aimez pas ces univers là, Bon, ben ça peut tout de suite en fait, aller voir autre chose ou euh, sinon non parce que ça a aussi euh, l'avantage d'offrir une, une, une vision sur l'impact de l'homme sur, sur son environnement, sur les espèces animales tout ça tout ça donc ça offre aussi une réflexion c'est à dire qu'il y a euh, tout un travail sur euh, et si jamais ben, les animaux domestiques n'étaient plus domestiques, que se passerait-il Lesquels l'emporteraient Comment est-ce qu'il pourrait euh, évoluer euh, Ça propose aussi une vision à très court terme, c'est-à-dire deux, trois jours après, euh, les, ben, le métro de New York qui est inondé puisque les pompes ne marchent plus, jusqu'à plusieurs centaines, milliers d'années. Qu'est-ce qu'il va rester de l'humanité dans quelques millions d'années si on disparaît euh, Grosso modo, ben, le Mont Roche-Mort et puis les déchets radioactifs. Donc, je vous dis, ça, ça, ça, ça allait être joyeux. Euh, voilà, c'est un travail qui est super bien fait. Donc, à la fois pour une source d'inspiration, si vous... Je m'en suis servi. Bon, hein. oh, qu'est-ce que je m'en suis servi Pour les univers post-apocalyptiques. Ouais, c'est le sujet piège, en fait, quand on a des problèmes d'élocution post-apocalyptique. C'est pour ça qu'on dit post-apo, en fait. Donc, ça peut être à la fois une source d'inspiration de... là-dessus. Ça peut être une façon de plonger dans ces univers-là, si vous les aimez. Sinon, aussi une façon de se poser des questions sur le rôle de l'homme dans l'univers dans lequel il vit. Voilà, donc ça fait autant de bonnes raisons d'y jeter un œil ou deux. Au revoir les gens